Shalom! Nous entrons dans l'Alliance par une, une porte, j'irai dire, à double battant que je nommerai foi et repentance. La foi ne peut pas aller sans repentance et la repentance ne va pas sans la foi. Ce sont véritablement les deux battants de la même porte qui ouvrent sur la dimension de l'Alliance. Mais euh, les premières obligations de l'Alliance, d'une Alliance et des Alliances, et spécialement celle avec Dieu, c'est la loyauté et la fidélité. C'est ce qui fait la, la force d'une Alliance, c'est cette base de loyauté et de fidélité qui permet d'être absolument une alliance sûre jusqu'à ce que la mort sépare. La loyauté, c'est la caractéristique d'un ami véritable. Nous voyons dans Proverbes 17, 17, il est dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. » Vous savez que dans la Bible, le mot « ami » n'est employé que pour les partenaires d'alliance qui ont coupé une alliance entre eux. Ils sont amis, ils sont devenus « amis. Ce n'est pas les amis Facebook, nous sommes bien d'accord. Donc notre loyauté envers Dieu ne peut pas être partagée. Et Jésus, Yeshua va le dire dans Matthieu 6, 24, Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. La, la loyauté, donc, est indispensable et elle va de pair avec la fidélité. Elles ne sont pas non plus séparables. La fidélité, c'est en quelque sorte un fruit de la foi et nous ne pouvons pas dissocier Dieu de la foi. Dieu est l'auteur de notre salut. Notre relation avec Jésus-Christ, notre relation d'alliance avec Jésus-Christ est fondée sur la foi. Vous voyez ce qu'il est dit en Romains 1, 17, la justice de Dieu se révèle dans l'évangile par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. De Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons par la foi, non par la vue. Donc la foi est la base même de notre relation avec Dieu au travers de Jésus, de Yeshua. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreu 11,6 Donc la fidélité et la loyauté vont ensemble et euh, la preuve de ma fidélité va se manifester au travers de ma loyauté vis-à-vis -vis de mon partenaire d'alliance et cela donnera une vie chrétienne qui va être consistante qui va être consistante. Le mot loyauté pourrait encore être traduit, euh, pour être mieux compris, par simplement être digne de confiance et fait référence à quelqu'un à qui l'on peut se fier totalement. La loyauté est associée au concept de vérité, de fiabilité lorsqu'il s'agit de nos rapports avec autrui, à combien plus forte raison avec le Seigneur. Ainsi, la fidélité est un fruit de l'esprit, donc renferme ses idées fondamentales d'intégrité, de loyauté, d'honnêteté et de sincérité. La fidélité de Dieu, nous la trouvons dans Deutéronome 7, 9. Et aussi, aussi un Corinthiens 10-13, où il est dit Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Jésus est appelé fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Donc, la fidélité de Dieu est une réalité. Il est dit que la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Mais la grâce existait déjà dans l'Ancien Testament. Elle était euh, peut-être plus cachée, ce qui nous fait souvent penser que la grâce est seulement liée au Nouveau Testament. Pas du tout. L'alliance d'Abraham, par exemple, que Dieu a faite avec Abraham, est une alliance de grâce. Regardez bien il n'y a pas de condition c'est une alliance de grâce qui est gratuite qui est gratuite alors nous allons voir euh, ce mot grâce dans euh, l'ancien testament dans l'ancien testament on a euh, le mot « grâce » qui est très souvent euh, écrit et mentionné. Mais en hébreu, en fait, il y a deux mots pour le mot « grâce ». Et c'est souvent difficile de rendre en français. Alors d'abord, on a ce mot hébreu « hen » qui, en grec, c'est charis", « hein, charisme »,« charismatique »,« charisme ». Et « hen » signifie littéralement Regarder en se penchant ou au sens moral montrer de la faveur pour quelqu'un, comme dans l'expression qu'on qu a très souvent trouver grâce aux yeux de Dieu. Il s'agit en fait donc de jouir de la faveur, de l'amitié ou des bienfaits d'une autre personne. Puis il y a un autre mot aussi que en hébreu que l'on traduit en français par grâce, c'est ezed. Mais euh, c'est une, une, une traduction très, très très approximative car ce mot EZ, traduit par grâce en français, est si particulier en fait à l'hébreu, à la pensée hébraïque, qu'il n'a pas de correspondance stricte dans nos langues. Le EZ signifie en quelque sorte euh, l'assistance fidèle que l'on est en droit d'attendre de son prochain ou qu'on a le devoir de lui rendre en raison des liens de solidarité qui unissent les membres d'un même groupe, que ce soit la famille, le clan, la tribu, la nation. Donc la EZ est au cœur de la relation d'alliance existant entre Dieu et Israël, mais aussi entre tous les membres du peuple Dieu. En fait, la EZ... Créer, la EZ créer euh, l'obligation de, ré de l'assistance réciproque. Et on trouve cette idée dans l'expression de faire grâce, c'est-à-dire dans le sens de rendre service. Et en ce sens, EZ est inséparable du droit et de la justice. Et... Euh La justice en quelque sorte, euh, en hébreu c'est tzedakah, cela consiste à rendre à chacun ce qui lui appartient, c'est juste. Chacun reçoit ce qui lui appartient. Par exemple, un salaire juste consiste à rémunérer le travail d'un homme ou d'une femme en fonction de sa compétence et de l'effort fourni. Et la notion en quelque sorte biblique de la justice, c'est surtout euh, la qualité qui fait qu'un pouvoir, un titre, un acte, un événement, un objet sont conformes à ce que le droit, la coutume ou l'essence d'un être exige. On trouve ça dans le, cette définition dans le dictionnaire encyclopédique de la Bible. Ainsi, ah par exemple, les poids et les mesures sont justes quand ils sont conformes aux normes, par exemple. Les châtiments sont justes quand ils sont proportionnés à la faute commise. Dans la Bible, la justice, c'est un attribut de Dieu. Mais elle est aussi une prérogative du roi et un devoir pour le citoyen. Et en fait, souvent, on a l'impression que c'est très abstrait, mais... Euh, la justice de Dieu, par exemple, comme tous ses attributs, se vérifie dans ses actes, par sa fidélité, sa fidélité à réaliser les promesses qu'il a faites, c'est-à-dire euh, les promesses dans le cadre de l'Alliance. Il est fidèle à sa parole. Aussi, Abraham ne craint pas d'exiger de Dieu qu'il agisse avec justice à l'égard des habitants de Sodome, en ne faisant pas, par exemple, périr les justes avec les coupables. Abraham fait appel à cette fidélité de Dieu. Il fait appel à la promesse de Dieu de bénir par lui toutes les familles de la terre. Hmm. On trouve la justice de Dieu et l'expression, surtout dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament fait rarement mention à la justice de Dieu, mais l'idée reste présente complètement. Hein. Dieu manifeste sa justice en donnant son fils, Jésus-Christ, pour réaliser ce salut de l'humanité conformément à l'ensemble de son projet de salut tel que l'atteste la loi et les prophètes. D'ailleurs, Jésus va le dire aux disciples maïs il, euh, il va leur, leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent euh, tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Et commençons par Moïse et tous les prophètes. Il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Pour revenir à EZ, qui est traduit par, par la Grâce, euh, ça fait partie, la EZ fait partie en fait de l'être de Dieu, fait partie de Dieu, et c'est associé à ses qualités divines. Euh, et, euh, comment expliquer C'est la Grâce de Dieu qui est à la fois miséricorde, qui est penchée sur la misère des, de l'humanité, c'est une fidélité généreuse aux siens, c'est la solidité inébranlable à ses engagements, c'est la tendresse du cœur, c'est l'attachement de tout l'être envers ceux qu'il aime, c'est une justice inépuisable, capable d'assurer à toutes ces créatures la plénitude de leurs droits et de combler leurs aspirations. On trouve cette définition dans le vocabulaire de Théologie biblique. Donc Dieu manifeste sa EZ, sa grâce, que nous traduisons par grâce, en vertu en fait de l'Alliance où il s'est engagé à protéger ce, ce, les partenaires d'Alliance. Alors, en retour, en fait, le azide c'est-à-dire le juif pieux, celui qui est fidèle à son Dieu, c'est qu'il peut attendre le secours de Dieu à condition de remplir de son côté les obligations qui découlent de son engagement à vivre dans l'Alliance. Mais malgré les égarements de son peuple, on voit dans tout l'Ancien Testament que Dieu demeure fidèle à ses engagements, à une condition, qu'il revienne, que le peuple revienne, que chacun revienne à lui. Et là, « et Z. La grâce, que nous traduisons par grâce en français, s'exprime alors par le pardon des péchés.